Salut à tous, mardi 18 août, je suis parti faire un vol en Chartreuse. Alors, je voulais vous raconter ça parce que c'est pour l'instant mon plus long vol à date en termes de, de durée, pas de distance, mais de durée. Je suis resté 7 heures en l'air et c'était vraiment un vol magnifique, très esthétique. Tout a commencé déjà par une montée à pied. Euh, depuis Limbin jusqu'au déco sud de, de Saint-Hilaire pour retrouver toute une troupe du Duc. Vers 11h45, il euh, y a les premières ailes qui commencent à sortir du tremplin nord. Du coup, euh, on décide que c'est l'heure de se mettre en l'air. Euh, très classiquement, euh, on file vers le sud, rien de très original. Euh, et moi je monte aux nuages euh, à Château-Nardan vers les 1400 mètres après avoir cheminé sur, sur les arrêts de sud. Donc, je transite sur la falaise du Saint-Hénard euh, et là, on suit gentiment les crêtes. Alors au Saint-Hénard, il y a un certains qui choisit d'aller vers le rachet et la Bastille. Moi, je temporise et euh, je me fais un petit plaisir coupable euh, aller sur l'arête de l'Écoutou. Alors, c'est vraiment très, très beau. C'est une petite, petite montagne en forme de fer à cheval qui est vraiment très jolie. C'est très beau et ça catapulte super bien. Mais euh, la chame chaude et euh, la pinéa sont à l'ombre, du coup euh, on revient plutôt euh, sur les faces euh, est euh, du Saint-Hénard et on commence euh, à migrer vers, euh, vers le nord. Alors on arrive au manival, je fais un petit tour dans le nuage euh, et je file vers le pilier sud de la dent de croll euh, où on peut se refaire, Alors, je le fais en plusieurs étapes mais en gros euh, c'est ça. Euh, les nuages sont toujours assez bas, euh, le plafond a très peu monté depuis, euh, depuis le début, ça monte un petit peu vers 1006 en gros, euh, mais c'est tout à l'ombre. Du coup, c'est vraiment une grosse traversée du désert euh, au, pied, euh, au pied des falaises, euh, pas vraiment thermique. Du coup, dès qu'on trouve quelque chose, on essaie de remonter un peu, euh, mais c'est un endroit qui est vraiment sublimissime. J'avais n'avais jamais fait ces falaises supérieures pour l'instant et il y a vraiment des très très beaux passages euh, le long du rocher avec plein de petits trous, des petites arches. Euh, vraiment, c'est un régal pour les yeux. Regardez ça. Bon. Enfin, j'arrivais à percer jusqu'au sommet du relief du dessus, mais c'est assez euh, variable puisque je redescends, je remonte, je redescends, je remonte euh, le, le devant ce relief euh, et le cheminement se poursuit comme ça jusqu'au granier. Euh, alors, petite variante originale pour passer en face ouest, euh, il est déjà 14h30 et on passe par le col de l'alpette. Je remonte le granier tout droit vers le Montjoigny et son arête. Euh, J'y trouve un petit thermique assez sympathique qui monte au nuage vers 2160 mètres et je transite alors direction le corbelet et l'outran. Je suis obligé de me faufiler entre le corbelet et l'outran. Du coup, je me refais sur le corbelet à deux reprises, mais pas assez pour transiter en direct sur le mont Grêle et, ou le, le col du crucifix. Du coup, on prend la décision de partir vers le sud pour aller avec Belette en passant par le, le mont Beauvoir. Et sans avoir vraiment rien trouvé de probant, je décide d'aller taper l'arête sud ouest du, du Beauvoir par de 1700 mètres du sud de lou C'est Ce pas ce qu'il y a de plus confort. Dès que je trouve un petit thermique, bah, je l'exploite. On trouve d'ailleurs un bon qui me décale bien vers le sud-est, mais monte vers 1570, ce qui me permet, en poussant un peu le barreau, de, de passer le Beauvoir. Une fois sur l'arête, euh, c'est gagné. Euh, je file du Beauvoir à l'atterrissage d'Aigbelette en passant par le Montgrèle. Bon là je fais une petite erreur stratégique euh, parce que je vais que jusqu'à l'atterrissage alors que euh, in fine les kilomètres de ce parcours je les connais bah, par cœur. Euh, c'est dommage d'autant que j'entends Gontran dire qu'il était à 2200 mètres à du chat donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir euh, poussé plus loin c'est ce qui bloquera mon compteur de kilomètres sur ce parcours à hein, 87,5 euh, alors que j'aurais pu euh, faire euh, plus de 100 bornes quoi. Euh, et c'est d'autant plus vrai que volontairement j'ai temporisé au retour au Mont Grêle pour attendre Gontran. Bon, c'est pas grave, euh, on sort du Beauvoir par le sud en se faisant décaler vers le sud, donc ça c'est cool. Et on chemine le long des falaises jusqu'à trouver un thermique nous permettant de nous jeter sur, sur le Grand Son euh, au-dessus de l'abbaye des Moines Chartreux de, de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Alors pour moi c'est vraiment un des, des moments très très forts de ce vol. Cette partie est vraiment magnifique. C'est vraiment dommage de ne pas avoir pu la filmer. On transite avec un petit saut sur la Sia. Les plafonds sont enfin bien montés. 2400 mètres, pas la peine de passer par le sud et la down crawl. On peut passer direct au dessus de, du piton de Belfond. Du coup, moi, j'essaie je, de filer vers Baldon mais en arrivant euh, Là-bas, bah, tout est calme, pas un bip. Euh, je fais donc demi-tour pour aller jusqu'à l'imbain et réussir à poser, à boucler le vol avec un dernier glide qui est sublime au-dessus de la vallée. Je voulais te voir ma réaction après avoir posé, après 7 heures de vol. C'est mon record en l'air euh, avec deux petits gâteaux, un demi de flotte. Vraiment, c'était un, un vol euh, sublimissime. Voilà, j'espère que euh, ça vous a plu, euh, que ce petit récit euh, vous a permis de découvrir un peu le massif de la Chartreuse que moi-même je ne connaissais pas vraiment. Euh, du coup, n'hésitez euh, euh, pas à vous abonner, à commenter, à partager ce, ce vol. Euh, je répondrai à tous vos commentaires et on se voit bientôt pour un prochain vol. Allez, salut